Salut tout le monde, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur YouTube a priori. Et si vous êtes sur YouTube, vous en avez forcément ras-le-bol de la pub, des pubs partout. Et si je vous parlais d'avoir YouTube sur son téléphone, sans pub. Sur ordi, on peut mettre un adblock pour bloquer les pubs. Mais sur téléphone, sur l'application YouTube, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Alors je vais vous expliquer comment avoir une application YouTube, mais sans les pubs. Alors YouTube, sans les pubs... Si c'est gratuit, elle est où l'arnaque Et bien, en fait, il n'y a pas d'arnaque. Rien n'empêche de regarder euh, des vidéos sans compte. Ces vidéos, elles sont publiques. Et c'est exactement ça que font ces applications. C'est juste quelqu'un, comme vous et moi, qui en a eu ras-le-bol des pubs, et qui a juste décidé de coder bah, une application qui va, ce qu'elle va faire, c'est très simple, c'est juste, elle va envoyer une requête pour aller chercher la vidéo sur YouTube, et puis elle va vous montrer la vidéo, mais elle va séparer les pubs et la vidéo. Mais alors cette application, pourquoi la mettre à disposition de tous gratuitement Elle est où l'arnaque ben En fait, parce que c'est un, un, un ensemble de valeurs qu'on appelle le logiciel libre. C'est les trois principes du logiciel libre. C'est Il faut que le logiciel il soit gratuit, il faut aussi que le code soit public et il faut que tout le monde soit capable de contribuer. Et donc, en fait, c'est tout simplement quelqu'un dans son garage qui a créé un petit truc, un petit code qui enlève les pubs sur YouTube et tout le monde est libre de regarder comment ça fonctionne et puis de proposer des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités ou alors de dire attention, non ça, je suis pas d'accord comment ça fonctionne. Euh, et puis même tout le monde est capable de le modifier, de télécharger le code, modifier un petit peu et puis euh, se refaire une application et puis euh, qui conviendra plus à quelqu'un et moins à quelqu'un d'autre en fait. Voilà, on est tous libres de l'utiliser, de le modifier. Et c'est ça, les principes du logiciel libre. Et en fait, c'est un sujet super important parce que des entreprises comme Facebook, comme Google, comme Amazon, en fait, elles ont une importance énorme sur notre société, sur les choix qu'on prend, sur la vision qu'on a de la réalité. Et puis, sur, nos, sur notre démocratie aussi. En ce moment, il y a les élections, donc ça a une importance énorme. Et en fait, utiliser du logiciel libre, ça permet d'utiliser des logiciels qui sont transparents parce que YouTube. Quand vous utilisez YouTube sur votre téléphone, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe sur votre téléphone dans l'application. Tout ce qui se passe côté machine de YouTube, bah ça, on sait pas. L'algorithme de YouTube, comment il fonctionne C'est quoi les informations qu'il prend en compte pour nous, pour nous, nous, nous recommander une vidéo plutôt qu'une autre bah Tout ça, c'est hyper obscur. Ces machines-là, ces entreprises-là, euh, Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft, en fait, c'est des entreprises qui sont très obscures, qui ont un, un fonctionnement très opaque. Et le logiciel libre, bah, c'est notre meilleure arme, parce qu'on est, on est libre d'utiliser des alternatives qu'on peut, euh, qu peut analyser, qu'on peut comprendre, qu'on peut modifier aussi si on a un besoin un peu différent, qu'on peut aussi repartager, qu'on peut améliorer. Et c'est un, un, tout un, toute une philosophie, et en fait c'est un sujet hyper important parce que c'est un point clé de... De, des enjeux de cyber de cybersécurité parce que sur cette chaîne on parle de cybersécurité et donc le logiciel libre c'est vraiment un des enjeux cyber pour réussir à s'affirmer à reprendre le contrôle à maîtriser bah, ce qui se passe sur nos ordinateurs maintenant que j'ai dit ça je dois vous mettre en garde contre quelque chose certes le logiciel libre c'est hyper utile c'est hyper important et il n'y a pas d'arnaque par contre si vous utilisez les deux applications que euh, je vais vous montrer en fait il y a un il y, a, il y a un petit compromis à faire en termes de sécurité. Parce que pour installer ces applications, bah vous, vous doutez bien qu'elles ne sont pas sur le Google Play Store. Google possède YouTube, donc ils n'ont aucun intérêt à laisser des applications sur leur, leur store euh, qui vont nous permettre de ne pas avoir les pubs sur YouTube. Du coup, il faut les installer directement. Et pour ça, il faut activer un petit paramètre sur votre téléphone. Et ce paramètre, il permet d'installer des applications qui viennent d'autres endroits que le Google Play Store. Et ça, c'est un petit risque de sécurité. Un petit, mais un risque quand même. Parce que Google fait un peu de travail, pas toujours très bien, mais en tout cas il le fait, pour enlever les applications qui contiennent des virus. Si vous autorisez votre téléphone à installer des applications euh, qui viennent d'ailleurs, euh, eh bien ça va être plus facile d'installer des virus sur votre téléphone. Alors ça ne veut pas dire que dès que vous aurez télé téléchargé ces applications, vous aurez un virus. Ça veut juste dire que s'il si, y a un logiciel malveillant sur votre téléphone, il pourra installer des applications. Ou alors, si quelqu'un a accès à votre téléphone, que vous l'avez déverrouillé et que vous êtes parti, je ne sais pas, aux toilettes, et bah, il pourra télécharger une application et l'installer sans passer par le Google Play Store. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas d'arnaque, j'essaie d'être un maximum transparent avec vous et de vous expliquer concrètement ce que je vais vous montrer. Alors, les deux applications dont je vais vous parler, c'est YouTube Venst et NewPipe. YouTube Venst, l'avantage, c'est qu'elle a exactement la même interface que YouTube. Vous allez pouvoir voir les shorts, vous pouvez vous connecter avec un compte Google, elle va avoir tous vos abonnements, vous allez pouvoir gérer euh, vos abonnements, vos playlists, euh, vous allez pouvoir, euh, en fait, utiliser YouTube juste exactement de la même manière que ce que vous faisiez avec l'application YouTube. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas de pub. Mais les désavantages c'est que Google pourra toujours suivre quelles vidéos vous avez regardées et lesquelles vous n'avez pas regardées. Il pourra toujours vous faire des contenus un peu sur mesure. Il pourra toujours faire des recommandations personnalisées. L'autre inconvénient, c'est que YouTube Venst, elle n'est pas open source. Son code, il n'est pas public. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était très important pour des questions de sécurité. L'autre application, c'est NewPipe. C'est une application qui, pour le coup, a une interface un peu différente. Elle est plus simple. Mais en fait, elle est, elle est beaucoup plus dans la tendance logiciel libre. L'énorme avantage, c'est que ça va être le plus respectueux pour votre vie privée. Ça, ça vraiment, ça ne collecte rien et même ça cache les applications que vous avez regardées par rapport à Google. L'autre avantage, c'est que Newpipe est particulièrement efficace pour télécharger. Avouez, vous avez complètement perdu l'habitude de télécharger des vidéos sur YouTube. Et bien avec Newpipe, vous pouvez très simplement télécharger des vidéos sur YouTube. Et les télécharger sur votre téléphone. Par exemple, si vous allez courir et que vous voulez euh, écouter, je ne sais pas, une conférence, un podcast, une vidéo, un vlog, eh bien, vous pouvez euh, écouter cette euh, vidéo. Et en fait, ça va consommer très peu de données parce que NewPipe va juste télécharger le son. Donc, voilà les deux différences entre les applications. En termes de vie privée, je recommande NewPipe. En termes d'utilisation, YouTube Vanced, bah, c'est exactement l'interface de YouTube juste avec tous les avantages de YouTube Premium, mais gratuitement. Pour les installer, c'est très simple, il faut aller sur leur sites respectifs, faites attention à être sur le bon site, j'ai fait la mise en garde tout à l'heure pour vous expliquer qu'il ne faut pas télécharger des logiciels malveillants, Bien, il faut être sur les bons sites. Le site pour YouTube Venst, c'est venstapp.com, le site pour Newpipe, c'est newpipe.net. Maintenant, pour les télécharger, eh ben, ça risque de ne pas marcher si vous activez pas le paramètre dont je vous ai parlé. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone. Hein. Euh, vous allez dans euh, sécurité et euh, biométrie. C'est ça, données biométriques et sécurité, pardon. Vous allez en bas, vous cliquez sur installation appli inconnue. Et là, vous autorisez votre navigateur a installé des applications euh, qui ne viennent de sources non autorisées. Si vous avez une version différente d'Android et bien ce réglage il peut être à un endroit différent par exemple dans sécurité ou alors par exemple il faut taper 7 fois le numéro de version d'Android. N'hésitez pas à regarder des tutos que je vous mets en description pour vous montrer comment faire. Là ce réglage on a vu qu'il diminuait un tout petit peu la sécurité de votre téléphone mais en fait il vous fait gagner aussi sur d'autres aspects. Parce que ce qui veut dire ce paramètre, c'est que c'est que Google qui maîtrise les applications qui sont sur votre téléphone. Et là, justement, on veut se passer de Google aussi parce que Google nous espionne. Il passe énormément de temps et d'énergie à nous espionner. Et donc, en fait, ce qu'on va perdre en, en sécurité, on va le gagner fois 10 000 en termes d'indépendance de Google, en termes de liberté et surtout en termes de vie privée. Et voilà, il vous reste plus qu'à apprécier YouTube sans la pub. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour partager l'astuce avec tout le monde. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ici, on parle de cyber, on parle de comment reprendre le contrôle de sa vie numérique. Alors prenez soin de vous et abonnez-vous.